Salut tout le monde, c'est Woman content avec vous, de retour avec la lumière de Vipar Spectra, le modèle XS 2000 et nos quatre plantes, on parle ici de nos deux auto Flower, nos deux Chemdog et nos deux plants Vanilla Frost, deux plantes qui sont photo-période, c'est nous qui va décider quand tourner les plantes en floraison quand nous allons décider de mettre les lumières en 12 12 ces deux plantes là vont commencer à fleurir tandis que les deux plantes en avant les deux auto flower les deux chem la variété chem dog eux peu importe ce qui va arriver peu importe si on met les lumières en 12 12 ou on les laisse 18 heures allumées et 6 heures éteintes ils vont quand même choisir le moment de fleurir par eux mêmes L'humidité 51, trop bas, trop bas. Donc, euh, après cette vidéo, nous allons faire, euh, faire un petit changement. Mon extracteur d'air, mon extracteur d'air qui fonctionne euh, 24 heures sur 24, je vais changer là, euh, son habitude. Je vais peut-être faire 6 euh, heures allumées, 6 heures éteintes, 6 heures allumées, 6 heures éteint. éteint. Peut-être que je vais même faire 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure parce que c'est euh, mon extracteur d'air qui euh, extrait l'air et son humidité. J'ai beaucoup beaucoup de difficultés à avoir mon 60 d'humidité. J'ai 52 d'humidité, 23 degrés. Ici j'ai 50, donc euh, j'ai 51 là, là, d'humidité. C'est pas assez, mes plantes ne sont vraiment pas en pleine forme. Euh, je pense pas que c'est à cause de l'humidité que mes plantes sont comme ça je crois que Aquaman est revenu donc euh, faut faire attention faut faire attention, là j'ai donné trop d'eau dans mon transportage erreur de débutant erreur de débutant mes deux plantes en avant mes deux autoflower j'ai appris à la dure avec, avec vos commentaires sur Instagram qu'il ne fallait pas que je plante les Autoflower dans les Solo cup. après avoir euh, Après avoir euh, germé mes deux Autoflower, il aurait fallu que je plante euh, les, euh, les, les, les, les, les mini-plants directement dans un 5 gallons. Ça, c'est même pas un 5 gallons, ça c'est un 2 gallons. Il aurait fallu que je plante les deux plantes Autoflower directement dans un gros gros contenant. La raison, ben, ça, va les, ça les stresse, des changements de, de contenant, donc euh, dû à un stress, ça va affecter la quantité de cannabis obtenu. Donc à cause de mon euh, transportage, peut-être que les deux autoflowers ne vont pas donner beaucoup de grammes, donc euh, il faut absolument pas transport, transporter. Les auto-flowers mettent ça directement dans un gros contenant. Donc, euh, les deux plantes en arrière, les vanilla frost que j'ai trouvées dans le 3.5 g de flower. Vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec ça. On va prendre notre temps avec les deux photos périodes Il faut que je prenne des boutures en espérant que ces boutures-là vont me donner des racines. Parce que des boutures avec des racines, ça devient des clones donc, je veux absolument conserver les Vanilla Frost. J'espère avoir de bons résultats. Si le résultat n'est pas bon, je pourrai refaire les Vanilla Frost grâce au clone obtenu. J'ai euh, ajusté mon PPFD, ma lumière, euh, je l'avais mis à 450. Quand j'ai vu que mes plantes n'étaient pas de bonne humeur, je ne savais pas si c'était à cause de la lumière ou à cause de l'eau que j'avais donnée. Donc, j'ai réduit ma lumière à 400. Et puis, euh, mes plantes sont un petit peu mieux, mais j'espère que demain, euh, tout va être bien là, avec euh, la quantité d'eau, la lumière, l'humidité. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre à partir de demain. Donc, quest ce qu'on apprend dans cette vidéo, on apprend que si on n'est pas capable d'avoir notre 60% d'humidité, ajuster notre extracteur d'air. Donc, euh, je vais prendre un truc pour pouvoir euh, l'arrêter, le redémarrer un minuteur. Je vais planter l'extracteur le, d'air dans, un, dans une minuterie. C'est pas comme ça qu'on dit ça. Comme ça, il ne va pas extraire l'air et l'humidité... Euh, à fur et à mesure que mon humidificateur en fabrique, c'est très, très sec ici présentement là, au Québec. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à atteindre l'humidité obtenue. Et la deuxième chose qu'on a appris, non seulement on a appris de peut-être alterner l'ouverture et la fermeture de mon extracteur d'air pour l'humidité, mais les auto auto-flowers, mettre directement les auto-flowers dans des gros contenants pour ne pas les euh, perturber et affecter la quantité de cannabis obtenu. Je vous laisse là-dessus. On était avec la XS2000 de Vipar Spectra. Une lumière parfaite pour une 4 pieds par 2 pieds en croissance. Et une lumière parfaite en 4 pieds par 2 pieds pour la floraison. J'ai seulement 4 plants. N'oubliez pas que ces deux plantes-là vont sortir de la tente rapidement. Ils vont fleurir bientôt. Donc, il va nous rester seulement les deux photos périodes. Et la XS2000 pourra fournir pour ces deux plantes. N'oubliez pas, j'ai beaucoup de cannabis. On est l'été, il fait très chaud. Donc, euh, je suis pas pressé pour avoir du cannabis. Donc, on va essayer de faire ça là, correctement. Et essayer d'obtenir de la qualité de ces deux Vanilla Frost de flower. Un pouce, un commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, gang. Ciao, ciao!